Salut Youtube! y Y'a Gigod qui a donné une classe sur Call of Duty Warzone, un shotgun qui est quasiment one shot. Je vous laisse le découvrir, pensez à liker, commenter, abonnez-vous. Vous dire, j'ai toujours fait de la muscu, moi, chat, en mode euh, être, être giga stock, tu vois. Et là pour la première fois j'étais en mode vas-y mais j'ai plus besoin de ça tu vois, de faire ça, je fais déjà, déjà mon poids. Du coup j'ai dû apprendre à faire de la muscu en mode cardio, pas du crossfit parce que quand t'es grand, genre le seul truc que tu as à faire avec le crossfit c'est exploser tes, euh, tes ligaments. Du coup j'ai commencé ça tranquille, je dirais que les deux premières semaines j'arrivais pas à rentrer jusqu'à ch jusqu chez moi, j'étais obligé de m'arrêter pour dégueuler. Mais après ça, ça a commencé à aller mieux et tout, euh, mon corps il s'adaptait. À côté j'ai pris un carry par Cyril euh, sur la nourriture, un coach de sport. Tu faisais ça en salle privée Non, non, non, ce, salle publique. Pas bah, les couilles. Des fois il y a des ultras qui viennent me dire coucou, tranquille tu vois. Du coup, là, en deux mois et trois semaines, on est à moins 11 kilos, les gars. L'objectif avant les 30 ans est plutôt bien. Il reste. Il reste... Oh. GG, man. Nice fight. Nice fight, GG. GG, man. Tu manges combien de fois par jour À 14h, un repas. À 18h, un bowl. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, à 18, 18 19h, je, je crevais la dalle. Genre, vraiment, je crevais la dalle. Tu sais, quand t'es habitué à manger plein de biscuits, tout ça et tout. Mais... Bah, forcément que ça te fait bizarre, tu vois. Et du coup, la solution à ça... Ça a été de faire des. Euh, des bowls. Un petit. Euh, un petit bol. Du fromage blanc. 0%. Mais pour que, pour que ce soit bon, la saloperie. Attention, les gars, on n'est on pas en train de bouffer de la merde. Tu choisis 2-3 fruits. Tu découpes les 2-3 fruits. Un peu de flocons d'avoine. Et avec ça, juste un peu de miel. Et honnêtement, t'es le roi du pétrole. Hein. Excusez-moi. Ça, c'est un tracking. Fait hein. quand même très mal ce bomb, Jot. Hein. Ouais, mais Zagbuy, c'est exact, exactement ça la hein. Mais frère, tu sais que ça se voit que tu streamas gros. Tu viens de... Tu fais pas de la peine, Archa chien de mille. <rire> il fait pas trop de la peine. <rire> le mec il a tout donné, il est arrivé dans mon dos, il m'a envoyé deux frappes. Hein. Et il est pas foutu de me, me tuer ou même de m'enlever une plaque. Tu hein. fais toujours c'est. Mais encore toi le stream hein non mais, regardez les gars. Mais, mais les gars, il, il m'a balancé une grenade et pour être sûr de me tuer, il m'a tiré dessus avec le lance-roquette, mais ça a encore pas marché. Oh, man. Thanks for the shotgun, G-God, my friend. On peut avoir un, un clip chat de, de la triple kill, s'il vous plaît on va, le, on va le poster sur Twitter pour gigode. Hein, parce que je, je lui ai pris sa classe, faut quand même lui faire un petit, un petit dédicace. Il est extrêmement violent, shotgun. Il hein. y, a, y a une méta à réfléchir avec ce truc. Parce que sachant que dans les worlds, tout le monde sera low HP à la fin, un mec qui se balade avec un shotgun comme ça, qui one-shot tout le monde... Je le de balle. En fait, regardez, un lobby tryharder, c'est juste un lobby qui joue sa vie, tu vois Yeah. Chat. Juste pour vos yeux. Je Tu vois ça tu un dieu Oh c'est Tu un une intelligence de jeu Le marteau Ouais je vois bien My name is Storm 大家先來